On va parler de l'importance de la prière aujourd'hui. Et on va commencer par définir la prière. Qu'est-ce qu'est la prière La prière, c'est la causerie. C'est le dialogue avec Dieu. La prière nous permet de rentrer en contact avec Dieu de manière directe. On va lire dans le livre de 1 roi. 1 roi 9, 2 à 3. La Bible nous dit « L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. » comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ici, dans ce verset, l'Éternel promet à Salomon de sanctifier la maison pour laquelle Salomon avait bâti pour lui. Il ne s'est pas arrêté là. Il lui promet en plus de la sanctification, d'avoir toujours ses yeux posés sur cette maison. Et nous savons tous que quand Dieu a les yeux posés sur quelque chose, cette chose-là sera protégée. En fait, là, le Seigneur nous promet en quelque sorte euh, d'être le gardien de cette maison. Et vous savez pourquoi? Parce que Salomon, avant d'entreprendre ce projet, avait demandé la volonté de Dieu. Salomon avait prié. Vous savez, la prière, c'est tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le fondement d'un enfant de Dieu. Vous savez, il y a tellement de raisons pour lesquelles euh, la prière est extrêmement importante. J'en ai cité, euh, j'en ai pris trois ou quatre. La première raison, c'est tout simplement parce que Dieu lui-même nous le demande. Il dit dans le livre de chroniques, que nous devons constamment, continuellement rester dans sa face. Le dernier on nous demande de continuellement chercher sa face, continuellement chercher à être en communication avec lui. La deuxième raison j'ai prié, c'est parce que la prière nous aide à interpréter la parole des dieux. Vous savez même avec toute l'intelligence du monde, personne ne pourra interpréter la parole des dieux. Si cette personne n'est aidée par le Saint-Esprit, la prière ouvre à l'intelligence d'une personne. Il ouvre à la compréhension d'une personne afin que nous puissions comprendre ce qui est écrit dans ce livre sacré. La prière nous permet de rester dans la vie de sainteté. Quand nous prions, les péchés s'effacent. Nos péchés peuvent s'effacer. Et la prière nous aide à... À résister au diable. La prière, par la prière, Dieu nous donne la force nécessaire de résister au diable. Et il y a tellement d'autres raisons que je n'ai pas citées. Toujours est-il que la prière, c'est le fondement solide de la vie d'un enfant de Dieu. J'espère que le Seigneur nous donnera la force l'envie nécessaire, une force brûlante de faire de la prière notre mode de vie. Que le Seigneur nous fortifie.